Monsieur la tribune. Le temps s'est ouvert, monsieur vous asseoir. Madame la il y a une affaire pour le vote. J'appelle la première affaire du rôle de 10 heures, dossier numéro 21-03-33. Pour avoir madame. Pour madame Delangeau et l'association Ville Ergonne, représentée par Maître Becerot, Maître Chauvin et Maître Forero contre la ville de Lyon, représentée par Maître Bravo et Maître Pissier. Merci Madame la Gautier. Madame la Conseillère, nous vous écoutons pour le rapport de cette attaque. Merci Monsieur le Président. Donc, par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Madame Delangeau... Représentée par Madame Chauvin, Madame Negrillot et Madame Ferero demande au tribunal d'annuler la décision des 23 février 2021 et 3 mars 2021 du maire de la ville de Lyon, rejetant sa demande tendant à ce que soit interdit la circulation des voitures et camions équipés de moteurs à combustion datant d'avant 2014 et l'accès à l'autoroute A7 depuis le quai du docteur Gaëton, Lyon euh, dans le deuxième arrondissement d'enjoindre au maire de la ville de Lyon de prendre de telles mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du, du présent jugement, de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du Code de la justice administrative. Elle soutient que les décisions contestées sont contraires aux articles 1, 4, 13 et 23 de la directive 2008-50-CE du 21-2008 du 21 mai 2008, soulignant des dépassements au, du niveau de NO2 et des polluants atmosphériques et l'inadéquation du champ de protection. L'absence de mesures adéquates contre la pollution atmos atmosphérique manifeste une défaillance des pouvoirs publics et via les dispositions 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le maire est non seulement compétent pour créer une zone à faible émission eu égard à l'article L2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales, mais est également euh, compétente pour interdire l'accès de certaines voies. Par un en d'intervention enregistré le 12 avril 2021, l'association Clean Air Bonds conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requérante. Par un en défense enregistré le 30 avril 2021, la ville de Lyon, représentée par Mme Vizier et Mme bravo, euh, conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 L761 du code de justice administrative. Euh, C'est dans cet état que se présente l'affaire à l'audience. Merci madame la rapporteure. Monsieur le rapporteur public, nous vous écoutons pour les conclusions sur cette affaire. Euh, merci monsieur le président. Euh, monsieur le président, mesdames les conseillers, la qualité de l'air dans la ville est un enjeu majeur de la pour un environnement sain. À Lyon, les mesures qualitatives de l'air s'avèrent être incompatibles avec les seuils minimums garantissant une qualité de vie satisfaisante. Son deuxième arrondissement, Villa Requérante Madame de Demongeau, est particulièrement exposé du fait de la proximité d'axes routiers qui ont pour conséquence des niveaux de dioxyde d'azote et d'autres polluants atmosphériques tels que le PM10 et PM2,5 élevés. Plusieurs mesures ont été prises, mais les résultats restent insuffisants. Un plan de protection de l'air a alors été établi par arrêté préfectoral du 30 juin 2008 et révisé par un arrêté préfectoral du 26 février 2014. Bien qu'une légère amélioration ait pu être constatée, elle reste insuffisante pour Madame de Mongeau. Par lettre du 22 novembre 2020, Madame de Mongeau a demandé au maire de Lyon d'une part d'interdire toute circulation de voitures et de camions équipés de moteurs à combustion datant d'avant 2014 sur l'ensemble de la ville, et d'autre part, d'interdire l'accès à l'autoroute A7. Par lettre signée des 23 février et 5 mars 2021, le maire de Lyon a rejeté ses demandes. Madame de Mongeau vous saisit alors du litige et vous demande d'annuler ses décisions de rejet et d'enjoindre au maire de prendre les mesures sollicitées dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. L'association Clean Ergon, qui lutte pour un air propre et sain à Lyon, souhaite intervenir au soutien de la requête de Madame de Mongeau. Avant de nous attarder sur le fond, quelques développements sur la recevabilité de l'intervention de l'association CAG nous semblent nécessaires. Rappelons que l'intervention est le fait pour une personne physique ou morale de se joindre spontanément à une instance. L'auteur de l'intervention doit justifier d'un intérêt suffisant pour agir. La ville de Lyon fait valoir qu'en l'absence de production des statuts, l'intérêt pour intervenir de l'association ne peut être vérifié. L'intérêt pour agir d'une association est subordonné à une double exigence d'adéquation entre son objet et l'acte attaqué, à la fois au regard de la nature des intérêts qu'elle défend, que de périmètre géographique. Est exigée une adéquation entre la portée territoriale de l'acte en litige et le champ géographique d'intervention de l'association. Pour vérifier si ces deux conditions cumulatives sont remplies, vous, vous reportez en premier lieu au statut de l'association, telle qu'il se présente à la date d'introduction de la demande. Voyez sur ce point la décision du Conseil d'État du 24 octobre 1994, commune de la Tour du Mai, numéro 1200, euh, 123 316, que vous confrontez à l'acte attaqué, eu égard à son objet et à ses effets sur un périmètre plus ou moins vaste. L'association en cause est agréée pour la protection de l'environnement. Rappelons à cet égard que l'article L141-1 du Code de l'environnement prévoit que, lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leur activité statutaire ayant pour objet la lutte contre les pollutions d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Si cet agrément permet un accès privilégié au prétoire, en présumant de l'intérêt des bénéficiaires d'un tel agrément pour agir contre les décisions administratives, produisant des effets dommageables pour l'environnement dès lors qu'elles ont un rapport direct avec leur objet et leur activité statutaire, rompant d'ailleurs avec l'exigence d'une stricte adéquation entre le champ d'action géographique de l'association requérante et l'objet du litige, article L142-1. Mais l'adéquation de l'objet des actes attaqués avec l'objet poursuivi par l'association doit être vérifiée. Or, en l'espèce, alors que la Défense oppose une fin de non-recevoir sur ce point, l'association ne verse pas au débat ses statuts. Elle ne justifie donc pas de son intérêt pour intervenir. Par conséquent, nous vous proposons de ne pas admettre l'intervention de l'association CAG qui est irrecevable. Si vous nous suivez sur ce point vous n'aurez pas besoin de vous prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon et tirée de l'absence de capacité pour agir de son représentant de l'association. Venons-en au fond. La requérante soulève un premier moyen tiré de ce que les décisions contestées sont contraires aux articles 1, 4, 13 et 23 de la directive 2008-50-CE du 21 mai 2008. Elle souligne à cet égard les dépassements du niveau de dioxyde d'azote et des polluants atmosphériques et l'inadéquation du plan de protection. La Directive 2008-50-CE impose des valeurs limites de concentration de polluants atmosphériques et des seuils d'alerte pour les niveaux de pollution de l'air ambiant, ainsi que l'établissement et la mise en œuvre de plans relatifs à la qualité de l'air. L'article 13 de cette Directive impose que les concentrations dans l'air, notamment de particules fines ainsi que les teneurs en dioxyde d'azote, ne dépassent pas les valeurs limites qu'elle fixe à des échéances variables qui ont toutes expiré. Dans ce cadre, les États doivent établir la liste des zones où les niveaux d'un ou plusieurs polluants dépassent la valeur limite, augmentée de la marge de dépassement. Dans ces zones dont Lyon fait partie, des plans relatifs à la qualité de l'air doivent être établis afin d'atteindre la valeur limite. Des mesures appropriées doivent être prises pour que la période de dépassement soit la plus brève possible. Les articles 1 et 13 de cette directive obligent les États à fixer des objectifs sur la qualité de l'air afin d'éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine ou pour l'environnement dans son ensemble et veiller à ce que la concentration de particules fines ne dépasse pas un certain seuil. L'article 23 de la directive de 2008 prévoit pour sa part que, en cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application les plans relatifs à la qualité de l'air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Le dépassement des valeurs limites déclenche donc l'obligation de prendre de nouvelles mesures pour obtenir une amélioration de la qualité de l'air dans les meilleurs délais. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'il résulte des articles 13 et 23 de la directive numéro 2008-50-CE du 21 mai 2008, que les personnes physiques ou morales directement concernées par le dépassement des valeurs limites doivent pouvoir obtenir des autorités nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions compétentes, l'établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air conforme à son article 23, lorsque n'est pas assuré le respect des exigences résultant de son article 13. Voir sur ce point la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, Client First, du 19 novembre 2014, numéro C-404-13. Ces dispositions communautaires ont été transposées dans le Code de l'environnement aux articles L221-1, L222-4, L222-5 et L223-1 du Code de l'environnement, ces trois derniers articles étant plus particulièrement relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de protection de l'atmosphère. L'article R221-1 du même Code fixe, en reprenant notamment au point 1.1, et 2.1 de son grand 2, les valeurs prévues à l'annexe 11 de la Directive du 21 mai 2008, et fixe pour le dioxyde d'azote et pour les particules fines PM10, les normes de la qualité de l'air. Sur le fondement de ces textes, le Conseil d'État a rejoint à l'État en 2017 d'adopter un tel plan de gestion. Il a ainsi demandé à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborées et mises en œuvre des plans permettant de ramener pour plusieurs zones pour lesquelles les valeurs limites en dioxyde de carbone et en particules ont été dépassées chaque année de 2012 à 2014, les concentrations en dioxyde d'azote et particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l'article R221-1 du Code de l'environnement dans le délai le plus court possible. Voir sur ce point la décision du Conseil d'État du 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre, numéro 250. En effet, eu égard à la persistance des dépassements observés, les plans relatifs à la qualité de l'air alors en place pour ces zones étaient insuffisants puisqu'ils n'ont pas permis que la période de dépassement soit la plus courte possible. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs condamné la France en manquement pour ne pas l'avoir fait plus tôt. Voir sur ce point l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 octobre 2019, Commission contre France, C-636-18. L'État ne s'étant pas conformé à cette injonction Le Conseil d'État a prononcé une astreinte de 10 millions d'euros par semestre, voire sur ce point la même, le même arrêt. Néanmoins, en application de l'article 6 de la dite directive, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant sur le territoire de l'agglomération lyonnaise s'appuie sur l'aide de mesures fixes. Or, en l'espèce, il n'est pas établi que les résultats pour l'année 2020, fassent apparaître des dépassements des seuils de qualité contraires à la directive. La requérante se borne à relever un dépassement des valeurs limites sur le seul secteur de sa résidence, allégation qui ne permet pas d'affirmer une inadéquation certaine des mesures prises sur l'ensemble du territoire. Dans la mesure où le plan de protection de l'atmosphère n'a ni pour objet ni pour effet de garantir un droit individuel de bénéficier d'un niveau de qualité de l'air conforme à la directive en tout point du territoire, les dépassements des normes limites fixées sur le seul secteur de résidence de la requérante ne relèvent pas à eux seuls une non-conformité à la directive pour le territoire de l'agglomération. Par conséquent, le refus du maire opposé à la demande de la requérante, laquelle ne répondait pas à un problème général de respect des normes européennes, mais ne viserait qu'à résoudre un problème individuel, ne méconnaît pas les dispositions de la directive 2008-50-CE. Nous vous proposons dès lors d'égarder ce premier moyen. La requérante soutient, en deuxième lieu, que les décisions attaquées violent les stipulations des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 2 de la CEDH stipule que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. L'article 8 de cette convention stipule pour sa part que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Vous le savez, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte pas de droit à un environnement sain. Vous pourriez donc vous poser la question de la pertinence de l'invocation de cette convention. Mais cette convention permet la protection de l'environnement et du climat que par ricochet, par le biais d'autres droits plus classiques tels que le droit à la vie ou le droit à une vie privée et familiale normale. La Cour ODH a en effet consacré l'applicabilité en matière environnementale de ces droits. Le droit à la vie est rarement appliqué en relation avec l'environnement et concerne plus généralement des litiges en matière d'activités industrielles dangereuses ou de catastrophes naturelles, ce qui n'est pas l'objet du litige. En revanche, le droit au respect à la vie privée et familiale qui protège contre les effets néfastes sur la sphère privée ou familiale d'une personne permet de sanctionner plus largement les atteintes à l'environnement ou au climat. La Cour ODH a en effet jugé en 1990, dans l'affaire Lopez-Ostra contre Espagne, que des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter, peuvent affecter pardon, le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressé. Par ailleurs, dans l'affaire Guerra contre Italie de 1998, la Cour avait conclu à l'applicabilité de l'article 8 en relevant l'incidence directe des émissions nocives d'une usine de fertilisation sur le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes. Concernant plus spécifiquement la qualité de l'air et la pollution atmosphérique, la Cour avait admis en 2009, dans l'affaire Greenpeace et autres contre Allemagne, L'applicabilité de l'article 8 à la pollution causée par des particules émises par les moteurs des véhicules alimentés au diesel. Toutefois, et c'est important pour l'affaire qui vous est soumise aujourd'hui, cet article n'est applicable que si la personne son, qui s'en prévaut pâtit directement et gravement de la pollution incriminée. Dans l'affaire Guerra, la Cour EDH a ainsi précisé que le seuil de gravité requis pour naître si un risque écologique atteint un niveau de Gravité diminuant notablement la capacité du requérant à jouir de son domicile ou de sa vie privée et familiale, ce qui dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de l'intensité et de la durée des nuisances, ainsi que de leurs conséquences physiques ou psychologiques sur la santé ou la qualité de vie de l'intéressé. Or, en l'espèce, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments pour justifier de ce que la pollution de l'air, qu'elle critique, l'affecte directement et gravement. Elle ne produit aucune pièce, notamment aucun certificat médical qui démontrerait une atteinte réelle à son état de santé en lien avec la pollution créée par la circulation. Vous pourrez donc écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 8 de la CEDH. En troisième lieu, lieu la requérante soulève plusieurs moyens relatifs au pouvoir du maire dans le cadre du dispositif de zone à faible émission, d'une part, dans le cadre de la police administrative, d'autre part. Concernant les zones à faible émission tout d'abord. Ces dernières sont régies par l'article L 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose notamment en son 1 que pour lutter contre la pollution atmosphérique des zones à faible émission, mobilité peuvent être créées dans les agglomérations et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté en cours d'élaboration ou en cours de révision d'application de l'article L222-4 du Code de l'environnement par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation sur toute ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Dans l'affaire qui vous est aujourd'hui soumise, la requérante invoque une carence de la part de la ville de Lyon à prendre des mesures adéquates contre la pollution atmosphérique. Cependant, la zone à faible émission de la métropole de Lyon est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle interdit la circulation et le stationnement aux poids lourds et véhicules utilitaires légers destinés au transport de marchandises. Madame de Mongeau réside à l'intérieur de la ZFE. Dès lors, la requérante sollicite des mesures qui à la date des décisions du 23 février et 3 mars 2021 du maire de la ville de Lyon, étaient déjà prises. Ajoutons au demeurant que la métropole de Lyon a récemment voté pour un renforcement de la ZFE dès 2022. Ainsi, dès le 1er janvier 2022, seront interdits dans la ZFE les véhicules RIT R5 et non classés, les véhicules diesel qui ont plus de 20 ans et les véhicules essence qui ont plus de 23 ans immatriculé avant le 1er janvier 1997. La deuxième étape du renforcement de la ZFE se manifestera par la sortie du diesel d'ici à 2026 de la zone ainsi que par l'interdiction progressive des véhicules critères 4,3 et enfin 2. Vous écartez donc le moyen tiré de la carence du maire à mettre en œuvre le dispositif de ZFE comme manquant en fait. Concernant le refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administratives, la requérante soutient que, dans le cadre des pouvoirs de police municipales, le maire aurait dû, afin de réduire la pollution engendrée par le trafic, interdire la circulation des voitures et camions équipés de moteurs à combustion, datant d'avant 2014, et l'accès à l'autoroute A7 depuis le quai du docteur Gaïton. Elle se prévaut de l'article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, 1. interdire à certaines heures d'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès à certaines heures ou de manière permanente à diverses catégories d'usagers ou de véhicules, 2. réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles rives. La requérante se prévaut en outre de l'article L 2213-4 du même code, qui dispose que le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules, dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la qualité de l'air. En matière de police administrative, vous devrez vous poser la question de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de police. Depuis la décision Benjamin euh, du 19 mai 1933, euh, numéro euh, 17413-17520, le Conseil d'État juge constamment que les mesures de police, qu'elles revenaient d'une police administrative générale ou d'une police spéciale, doivent respecter un double principe de nécessité et de proportionnalité pour éviter qu'elle ne porte une atteinte excessive aux libertés publiques. Voir à ce propos de la police spéciale des baignades, euh, l'arrêt Ligue des droits de l'homme et autres, numéros euh, 402 742 et 402 777. Vous devez donc notamment rechercher si la mesure choisie était adaptée et proportionnée par sa nature et sa gravité à la menace à laquelle la mesure permet de parer. Si le maire peut prendre une mesures de police tout aussi efficaces mais moins contraignantes que ce qu'il a choisi, alors celle-ci est disproportionnée. Voir en ce sens euh, l'arrêt du 22 février 1963, commune de Gavarny, numéro 50 438. Ainsi, par exemple, dans une décision du Conseil d'État du 22 octobre 2003, Société Les Sablières de la Perche, il a été affirmé... En examinant la légalité d'une décision administrative restreignant la circulation automobile sur un pont en raison d'incertitudes affectant sa résistance, le juge administratif ne contrôle pas de façon spécifique l'existence de ce risque. Le juge administratif apprécie globalement au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi si la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de la circulation. Pour un autre exemple, a été déclaré légal un arrêté pris dans le but d'assurer la tranquillité publique et la sécurité du passage sur les voies publiques, prévoyant des exceptions permettant la desserte locale et n'instituant pas de restrictions excessives, puisque les transporteurs, transporteurs peuvent aisément contourner ces agglomérations par une déviation autoroutière malgré l'obligation d'y acquitter un péage. Voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 13 juin 1979, S.A.R.L. Roseto. En l'espèce, il semble que les mesures sollicitées par Madame de Monjo porteraient une atteinte excessive à la liberté de la circulation. Bien que le risque lié à la pollution atmosphérique sur le site puisse être établi, l'impact de cette pollution atmosphérique sur l'état de santé de la requérante n'est pas scientifiquement établi. La vie en ville implique de vivre dans un environnement particulièrement exposé à la pollution. En l'espèce, même si cela implique des risques pour la santé, n'est fait mention d'aucune pathologie particulière de Madame de Mongeau, qui justifierait une mesure aussi radicale. Au surplus, la municipalité affirme que les résultats relatifs à la pollution de l'air s'améliorent et continueront en ce sens avec la révision du PPA. Enfin, la requérante n'apporte aucune preuve sérieuse démontrant que les mesures qu'elle sollicite permettraient de réduire significativement la pollution et n'auraient pas seulement pour effet de dépasser le problème. De déplacer le pays. Ainsi, les mesures sollicitées par la requérante apparaissent comme trop générales et absolues et sont donc disproportionnées au regard de l'intérêt à protéger. Le maire de Lyon pouvait donc, sans méconnaître les dispositions des articles L2213-2 et L2213-4 du Code général des collectivités territoriales, refuser de faire droit à la demande de Madame de Mongeau. Si vous nous suivez pour écarter l'ensemble des moyens soulevés, pourrait rejeter les conclusions afin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afin d'injonction. Par ces motifs, nous concluons à ce que l'intervention de l'association pierre ne soit pas admise et au rejet de la requête. Tel est le sens de nos conclusions. Merci, M. le Président. Merci, M. le rapporteur public. Euh, pour la référence, M. Fourin, M. et M. avez-vous des observations à Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames du Tribunal, Nous ressentons l'intérêt de Madame la de Lejon, Région, carré 40 quai du Docteur Gailleton à Lyon. Ces fenêtres donnent directement sur cet axe de très grande circulation qui mène d'une part en autoroute A7 et A6 et au tournant des fourbières. Qui est de, de l'autre part l'axe qui traverse du nord au sud la deuxième ville de France. Madame de est victime de la pollution atmosphérique jusqu'à dans son corps, puisqu'elle une invalidée depuis trois ans en raison d'un cancer de poumon imputable à la pollution au dioxyde d'azote et aux particules, notamment comme lanti dossier médical de suivi des le bon. Chaque pic de pollution aggrave sa situation victime directe de la pollution de l'air. Elle s'adresse au premier magistrat de la ville de Lyon par couvert du 22 novembre 2020, lui demandant d'interdire toute circulation de voitures et surtout des camions équipés de moteurs à combustion datant d'avant 2004. Sur la de la ville. D'interdire l'accès à la toroute A7 et partant du quai du docteur Berton. Parcourir le 23 février, février et 5 mars 2021, la ville de Lyon, par la voie de son maire, répondait par un négatif au motif que la qualité de l'air s'était améliorée, que les mesures demandées sont inadaptées. Face à son désappoint, à la vital pour elle et pour les autres dans son cas, vous êtes actuellement son seul facteur. Dans son concours, ce genre était l'association Cream en Rome, association le l'objet social et de lier à la défense et la de la qualité d'air qui respire de son fond. Tant Madame euh, de Mongeau, que répondant au premier considérant de la Directive 2008 sans compte du Conseil d'État du 21 mai 2008, qui concerne l'air ambiant de l'air pur en Europe, dit Directive Air Pure, premier considérant, donc il précise. Il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux personnes sensibles. La qualification des personnes sensibles s'applique à chacune des requérants pour des motifs différents. De ce fait, les deux requérants viennent, euh, contrairement à ce qui affirme la vie de Lyon, contre toute évidence. Il faut ici rappeler que les anciens considérants de la directive identifiaient les particules fines notamment les PM2,5, du comme un d'incident négatif important sur la santé humaine. La première phrase du douzième de de la de l'adjectif indique que pour protéger la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de plus long à la semaine et l'espèce, la source d'émissions et la circulation automobile en temps. 35% d'émissions globales étaient imputables à la circulation routière. Ma consorte va vous démontrer que les décisions du maire de Lyon sont illégales et devront être annulées. Bonjour. La directive du 21 mai 2008 a été mise en place pour une bonne raison la protection des populations face aux dangers que représente la pollution de l'air pour la santé humaine. C'est ce que la directive précise dès son premier article. Je cite, « Elle vise à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble. » Elle prévoit des mesures pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes de critères communs. Et fixe, le seuil et fixe les seuils limites pour certains polluants à ne pas dépasser dans son ex-11. La France doit respecter cette directive au risque d'être sanctionnée. Elle se doit de respecter les obligations qui lui incombent en tant qu'État membre de l'Union Européenne. En effet, si les seuils fixés par la directive sont dépassés, alors l'État membre doit nécessairement mettre en place des plans relatifs à la qualité de l'air pour que pour cette zone, afin d'atteindre la valeur limite indiquée aux annexes 11 et 14. Si malgré ces plans, le seuil va se dépasser, alors l'État devra s'assurer euh, à ce que cet excès de polluants dure le moins de temps possible. Or, cela fait déjà des années que ces seuils sont continuellement dépassés. Si le rapporteur public a correctement rappelé que ce ne sont pas des mesures devant garantir le respect du seuil pour chaque individu, c'est-à-dire que chaque individu ne doit pas... Euh, indi ce ne sont pas des mesures individuelles, vous respirez le même air que ma cliente. En l'espèce, il ressort des relevés de surveillance de l'association ADMO que le seuil maximum pour le dioxyde un gaz, un gaz toxique pouvant causer des inflammations respiratoires, a été plusieurs reprises dépassées sur le territoire de la ville de Lyon au cours de l'année 2020. En ce qui concerne les PM10, le seuil de 50 microgrammes par mètre cube a été dépassé à plusieurs reprises atteignant même de 65,2 microgrammes par mètre cube ce mois-ci. Les relevés effectués par l'agence de conseil technique Sustainable Mobility Solutions Démontrent que les dépassements des valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d'azote sont régulières, récurrentes et en contradiction avec les exigences de l'article 13 de la directive du 21 mai 2008, directive R pur. Pire encore, ces dépassements ont été constatés malgré la mise en œuvre de PPA ce qui démontre ainsi son inadéquation pour répondre aux dépassements des valeurs limites fixées par la directive du 21 mai 2008. « Votre juridiction a récemment jugé que l'inadéquation des PPA relevés par les dépassements prolongés et répétés des concentrations de certains polluants constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Mais en dépit de ce jugement qu'il faut saluer, force est de constater que le seuil continue à être dépassé. » La directive ajoute qu'il est primordial de prêter une grande attention aux populations vulnérables situées dans cette zone. Lorsqu'une population est très affectée par les conséquences de la, de la pollution atmosphérique, elle encourage la prise de mesures supplémentaires pour éviter qu'ils ne développent de maladies, qu'ils ne souffrent de ces polluants ou pour, ou pour éviter qu'ils n'en meurent. Population, euh, comme nous l'avons dit, ces seuils n'ont pas été respectés à Lyon et donc c'est un réel danger pour notre cliente. Dans notre dossier, nous avions, euh, nous avions un certificat médical qui était fourni démontrant le lien entre la pollution et la santé dans notre cliente Une illustration des dangers de la pollution euh, de l'air. Selon l'arrêt du 12 juillet 2017, le Conseil d'État juge que si les États membres disposent de certaines marges d'appréciation pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Cependant, la période ne cesse de se prolonger et là, l'inaction devient pesante. Aujourd'hui devant vous, nous ne demandons pas simplement à ce que ces mesures issues de la directive soient respectées, mais à ce que la vie humaine soit respectée. Les citoyens ne devraient pas payer de leur santé pour l'inaptitude des autorités compétentes. C'est une honte de laisser ces citoyens s'empoisonner depuis six ans. Longtemps, L'article 2 de la Convention européenne sur le droit à la vie, un principe phare de notre société, est pourtant piétiné devant nous aujourd'hui. Je cite « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ». Mais ce que l'on oublie, c'est que ceci n'exclut pas l'inaction. Une inaction intentionnelle réalisée par l'État, euh, comme on a pu l'observer dans l'arrêt de la CEDH du 24 juillet 2014, Brinca et autres. Un autre arrêt de la CEDH du 19 février 1998, Guerra et autres contre Italie, précise que les atteintes graves à l'environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et par conséquent entrer dans le champ de l'article 8 de la convention. Euh, sur, euh, 8 de la convention sur le droit à la vie privée, qui associé à l'article 2, nous permet de déduire l'existence d'une obligation positive pour les États membres, notamment dans le domaine de la santé et de l'environnement. C'est un devoir qui leur incombe. Si cela n'est pas respecté, alors à quoi bon participer aux conventions pour le climat À quoi bon chercher des solutions pour notre futur Si tout est, fichu, euh, tout est fichu, si nous ne sommes même pas capables de respecter un seuil de polluants atmosphériques, qui je rappelle est bien plus élevé que celui de l'OMS, donc bien plus facile à réaliser et bien plus facile à respecter. Si ça, nous ne pouvons pas le faire, alors comment allons-nous pouvoir assurer la sûreté, la sécurité des Français, ainsi que la salubrité, qui est la finalité même de l'action administrative En l'espèce, la carence de la ville de Lyon à prendre des mesures adéquates contre la pollution atmosphérique s'analyse comme une défaillance notoire des pouvoirs publics dans les actions destinées à protéger ou améliorer la vie des habitants. Et c'est une atteinte grave à leur droit de vivre dans un environnement sain. Cette carence constitue une illégalité au regard des exigences résultant des stipulations des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et nous ne pouvons pas l'autoriser. Il faut tenir l'administration responsable afin de permettre au peuple, afin d'avancer le combat vers un environnement plus sain. Il faut tenir l'administration responsable afin de permettre au peuple de pouvoir se battre pour leur droit de vie. Il faut tenir l'administration responsable afin d'empêcher de nouvelles défaillances qui seront de plus en plus difficiles à corriger avec le développement du changement climatique. Monsieur le Président, Mesdames du Tribunal, pourquoi attraire la ville de Lyon par l'intermédiaire de son maire devant votre juridiction non pas parce qu'il est vert, mais au regard des circonstances de fait et des pouvoirs de police qu'il détient. Il nous a été rappelé les exigences de la directive air pur, transposée dans le Code de l'environnement. Son but essentiel est la santé publique, un air pur pour tous les citoyens européens, dans des délais imposés. Pour les citoyens, un titre individuel également, Inspiré sain collectivement, mais ne pas s'associer individuellement. C'est dans ce cadre au premier plan, le plan de prévention atmosphérique, nous dirons PPA pour plus de facilité, était adopté par arrêté préfectoral le 30 juin 2008, revu en 2013, soit plus de six ans après, par arrêté préfectoral du 26 février 2014. Je vous rappelle que la révision du PPA doit intervenir au plus tard. Tous les cinq ans, nous sommes en 2021, soit plus de six ans après la deuxième révision, et toujours rien. Le PPA actuellement en vigueur est inefficace, car dépassé. Le plan oxygène, qui évoque la défense, est en cours de finalisation, donc partiellement activé. Je l'ai vu en arrivant sur Lyon avec les fameux The Lausanne sur l'autoroute pour limiter sur la voie de gauche la circulation des véhicules avec un seul occupant. Oui, bah c'est inefficace. Parce que si vous saviez le nombre de véhicules qui m'ont doublé à vite allure et avec un seul occupant, le conducteur, ça, ce sont des vœux pieux. Sur les huit points, que comporte donc le plan oxygène la circulation routière est la pointe 2. Elle dit d'ailleurs seulement la diminution du trafic automobile en augmentant les transports collectifs ou privés. je vais vous le dire, mesure manifestement, je vous l'ai dit ici, insuffisante pour combattre la pollution atmosphérique telle que décrit sur la ville de Lyon. Obsolescence pour le premier, virtualité partielle pour le second, inadaptation pour l'un et l'autre. Madame de Mongeau, comme sœur ne voit toujours rien venir de concret pour l'aider à respirer. Elle se tourne donc alors naturellement vers celui qui peut pallier à la carence des autorités naturellement compétent. Oh, certes, on va vous dire que nous nous trompons de cible. Pas du tout. Il est établi la carence des titulaires des polices spéciales, compétence exclusive du préfet pour le PPA. Compétence de la métropole pour le plan oxygène. Or, en cas de carence d'une autorité, lorsqu'il y a une urgence, qu'il y a péril grave et imminent, ce qui est le cas pour l'espèce, l'exclusivité de la police spéciale tombe et la police générale du maire peut prendre exceptionnellement le relais. Nous sommes dans ce cas. Comme dans l'arrêt commune de Rachecourt, Conseil d'État, 2 décembre 2009, en matière de police de l'eau, où l'augmentation substantielle de la teneur en vitrage de l'eau avait un caractère grave et continu. Exactement la même chose que pour l'air. Ah, grave et continue. Même application avait été faite en matière d'installation classée, en raison de l'importance de la gravité des risques liés à une fuite d'ammoniaque, un et là, c'est cours administratifs appellent de Nantes, du 12 mars 2004, commune de Montreal. Nous sommes dans les mêmes configurations. Ici, en Espagne, la matière est mère. C'est donc à bon droit que Madame de Mongeau reproche au maire de Lyon de ne pas avoir fait application des pouvoirs qu'il tient des articles L2213 et 41I du Code général des collectivités territoriales qui lui permettent de lutter en cas de pollution atmosphérique et en cas de division du PPA. Article L2213-2 du même code qui donne les mêmes pouvoirs aux maires lorsque, au regard de la protection de l'environnement, il lui est possible, par arrêté motivé, de réglementer l'accès aux voies ou portion de bois. Également, article L2213-4 qui a vise comme motif, la qualité de l'air compromis. En l'occurrence, elle est plus que compromise. c'est un air qui vous empoisonne. Les demandes des requérants étaient donc bien motivées, puisque le maire aurait dû agir dans ses cadres, dans ses pouvoirs, dans ses CES, que puisque il y va la santé de ses administrés. Les demandes des requérants seraient, d'après la défense, disproportionnées, irréalisables, farfelues, selon ce que l'on vous dira tout à l'heure. Non, disent les requérants. tenu de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, vous devez vous poser la question « Quid du droit à la vie, à une vie saine, droit à la santé, donné par les articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?» Dans les hiérarchies juridiques, supérieures à notre Constitution. À quoi servira le droit d'aller et venir quand nous serons morts pour avoir respiré un air empoisonné. Bien que tous nos documents aient été communiqués, je tiens à le rappeler, tous, tant au tribunal qu'à la défense, par cet objet fabuleux qui est le Téléco, aussi nul que le RTVA. et donc, sachant cette difficulté, nous avions pris la précaution de déposer par huissier au tribunal, la totalité de notre dossier. Donc, je vous remercie de bien vouloir essayer de le chercher et le retrouver. <rire> la défense veut une expertise au contradictoire, d'histoire, car cela le tienne, mais nous n'en avons pas besoin. Les éléments de preuve sont là, incontestables, et pas uniquement l'expertise que nous utilisons comme simple preuve. Dans le pays. Santé publique, établissement public, relevant du ministère de la Santé, a publié le 14 avril 2021 un rapport qui là, qui indique que grâce au confinement, une réduction de la pollution de l'air ambiant et de la mortalité associée a été constatée par le premier confinement. Et que 2300 décès ont été évités en lien avec une diminution de l'exposition aux particules fines. 1200 décès ont été évités en lien avec une diminution à l'exposition au dioxyde d'azote, principalement dû au trafic routier. Enfin, 40 000 décès par an et 8 mois d'espérance de vie sont perdus en lien avec l'exposition aux particules fines. Ce document est un document officiel. Il apporte donc la preuve que les mesures d'interdiction que demande Madame de Mongeau concernant l'interdiction de la circulation sont efficaces et proportionnées. Voilà donc pourquoi, au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés par mes consoeurs et moi-même, nous vous demandons de faire droit aux demandes et aux requérants. Juste un petit commentaire. Après la lecture du mémoire de France, après avoir entendu monsieur le rapporteur public, franchement, il y a ici des gens qui ne manquent pas de. Merci. Euh, voilà Gilles de Lyon, Maître Vizier et Maître Lars, avez-vous des l'observation à présenter Monsieur le Président, mesdames les conseillers, nous sommes réunis ici, ce jour, pour ce jour, pour parler de notre belle ville de Lyon et défendre ses actions contre l'altération de la qualité de l'air à cause de la pollution atmosphérique, comme on en retrouve dans toutes les grandes villes. D'une part, je tiens à rappeler le plan d'action qu'a pu prendre notre maire, notre ville, pour combattre cette émissions. La grande métropole de Lyon et la ville de Lyon ont mis en place le plan oxygène en 2016, dont le premier objectif est la diminution des particules fines à paix et des nox, aussi appelées oxydes d'azote. Ces gaz polluants sont majoritairement émis par le véhicule, un moteur. Les changements sont difficiles à mettre en place, notamment d'un point de vue économique. La seule solution proposée dont se prévaut la partie adverse conclut à la suppression de la circulation sur lequel le docteur Payton. Cette proposition de solution ne résout pas le problème. Elle ne fait que le déplacer et en créer d'autres sur d'autres lieux de la commune, où la circulation sera dédiée alors que les effets de la pollution. Doivent être appréhendés à l'échelle de sa répercussion, ainsi sur tout le, le, le, tout le bassin de mer. incluant les polluants industriels provenant des îles de la vallée de la Chine, qui ont une place importante dans la qualité de l'air. D'autre part, la requête ne reprend pas la décision du principe contradictoire, puisque si un rapport, un rapport amiable est utilisé dans le procès, les principes directeurs s'imposent surtout l'obligation de communiquer les preuves en temps utile et de les soumettre à un, un, un débat contradictoire. Mais ce caractère n'a pas été respecté par la partie adverse. En tenant compte de l'influence que l'expertise pourrait avoir sur le procès. En outre, la même expertise n'a étudié qu'une seule solution alors que le traitement de la pollution de l'air est organisé dans le cadre d'un partage de compétences entre l'État, la région, la métropole et le maire. Il n'existe pas qu'une seule autorité en charge de la, de la protection de l'air qui s'inscrit dans un partage de compétences. Ainsi, nous sommes dans un contentieux pour recours pour essayer de pouvoir et non de responsabilité. La ville de Lyon a pris des mesures qui étaient en son pouvoir. En installant des zones à faible émission, les aides de ZEL. Tel est le cas dans la quasi-totalité des arrondissements de Lyon, où la circulation de certains véhicules différencie le nombre de niveaux de pollution. Ça le... Monsieur le Président, Madame les conseillères, euh, le rapporteur public a relevé que les bases légales des moyens relevés ne sont pas invocables. Je m'exprimerai tout d'abord sur l'illégalité présumée des décisions du maire. Tout d'abord, sur la violation de la Directive 2008-50-CE et des articles 2 et 8 de la CESDH, vous exprimez le, le, les violations de cette Directive sur le seul secteur de sa résidence, en expliquant que les valeurs sont bien supérieures au taux qu'elle devrait respecter. Cependant, en envoquant cette violation sur la seule personne de Madame de Mongeau, vous garantissez un droit individuel, et non l'agglomération dans, dans sa totalité. Ainsi, euh, interdire la circulation sur lequel Docteur guéard viserait à résoudre un problème individuel, celui de Madame de Mongeau et non général. Ensuite, euh, le droit à l'environnement sain est bien sûr applicable à Madame de Mongeau ainsi qu'à n'importe lequel de nous. Cependant, il est applicable si la personne s'en prévaut directement. Euh, le seuil de gravité pour cela doit être conséquent et donner même des conséquences physiques et psychologiques, comme l'a dit Monsieur le rapporteur public. Ces éléments ne sont pas visibles chez Mme de monjou qui, pré... qui ne donnent pas de certificat médical contrairement à ce qui a été dit ni euh, ne présentent de réelles pathologies euh, cons considérant euh, être liées à, euh, à la pollution euh, qui a été euh, mise en place dans cette, ce quartier. Ensuite, Maître Negrelot quand vous nous parlez de la Directive de 2008, vous exprimez que la France doit respecter cette Directive. En effet, la France doit la respecter mais la France n'est pas le maire. La responsabilité qui sera engagée ici est celle de l'État. Et vous vous méprenez donc sur le principe de proportionnalité des mesures de police. En effet, ce principe est en euh, garant des libertés individuelles, individuelles et il permet de protéger l'ordre public. L public pardon. Les mesures restrictives qui sont prises doivent donc être appropriées, nécessaires et proportionnées. Les interdictions de prononcer peuvent l'être seul, seulement et seulement si le trouble à l'ordre public présente un degré de gravité suffisant, tel qu'aucune autre mesure ne pourrait être assurée pour sauvegarder l'ordre public. Les mesures que présente Madame de Mongeau et qu'elle propose constituent une réelle privation de liberté. En effet, elles sont contraires aux droits de circulation et aux droit de desserte des habitants du Dr K. Hayton. Ils n'ont donc pas le droit de circuler et de se déplacer autour de chez eux alors qu'ils se sont installés dans un endroit qui, il le savait, est un grand roche sur le pied de la métropole de Lyon et donc connaît énormément de circulation. Cela ne réglerait pas le problème, faute de dispositifs concordants. Les mesures proposées par Madame de Mongeau sont trop spéciales et, pas assez, euh, et ne sont pas euh, mises avec d'autres dispositifs qui pourraient effectivement les rendre utiles et nécessaires. Ils ne reporteraient donc alors, comme l'a dit Monsieur le rapporteur public, le problème sur une autre partie de la ville qui serait d'autant plus polluée. Le degré de gravité n'est donc pas suffisant, il n'y a pas de à l'ordre public et les mesures proposées par Madame de Longeau sont inégalitaires. Le quai est un axe routier connu et Madame de s'y est installée en connaissance de cause. Pour finir, les autorités euh, publiques qui sont responsables des plans de, protection, des plans de pollution atmosphérique et d'autres plans environnementaux euh, dans lesquels euh, dont font partie plusieurs autorités publiques, notamment le maire, selon l'article L212-12 du CGCD, qui a un de police générale. Il peut donc faire des limitations, mais n'a pas le droit de créer des interdictions absolues, sans limite de temps et de lieu. Enfin, la police générale s'efface quand la police spéciale est prévue par la loi, notamment en matière d'air. Ainsi, comme l'ont dit, euh, dit les. Comme les représentants de Mme de Mongeau, euh, il faut qu'il y ait un, un, un degré de gravité réel et euh, puissant pour que la mesure mise en place soit euh, adaptée et proportionnée. Cependant, Mme Madame, euh, Madame de Mongeau ne euh, se prévaut d'un un droit individuel et ne pourra pas donc euh, définir un péril imminent, car elle n'est pas dans ce cas. Elle ne connaît pas de réel problème de santé, elle n'a pas de certificat à nous présenter et nous ne connaissons pas l'existence d'une réelle pathologie. Nous considérerons donc qu'il n'y a pas de péril imminent dans le cas de Mme de euh, Il n'y aura donc pas... Euh, le, le maire ne pourra donc pas prendre de mesures qui ne seront, euh, Les mesures proposées par Mme de Mongeau qui ne seraient pas appropriées, nécessaires et proportionnées. Ainsi, car la, la requête de Madame de Mongeau les mesures qu'elle propose ne permettent pas d'apporter de solution aux griffes qu'elle invoque et que nous avons précédemment écarté l'expertise. Nous vous demandons de rejeter la requête. Merci, monsieur et madame. Merci. La euh, pierre de mise en œuvre du Madame la présidente, y a-t-il encore des affaires à appeler J'ai plus d'affaires à appeler, monsieur le président. Merci. Le temps s'est levé. Et, et, et c'est euh, après les visas, généralement, s'il y a un avocat qui a une remarque à faire sur un des mémoires qu'il a communiqué, qui n'a pas été mentionné, euh, ça permet de, de tout verrouiller. Ouais. Ouais, vraiment, parce que mais des fois effectivement en face, ils vont nous dire on a un simple, on a pas vu. Ah oui, ouais. Donc on note. Ouais. Oui, moi aussi je me suis oui, ouais. mis sur le Le ça peut changer tout. Sur les faits, il y avait bien marqué. Ouais, il y avait un parquet de pathologie particulière. Non, non, non, même pas le ouais, il y est avait pas de. Juste à la soupe de la pollution, comme tout le monde. Mais ils se <rire> sont regardés et ils savaient que Oui, avait ouais, pas de oui. certificat. Enfin, euh, je ne sais pas, mais je sais pas. Alors, est-ce que. Alors, on regarde ouais, ça d'abord. Oui. Donc, c'est ça que vous voulez d'abord vérifier. Alors, euh, je regarde dans la enquête. De quoi De la projecteur. Ah alors, elle nous dit, donc on nous dit qu'elle euh, habite euh, ce qui constitue un axe de grande circulation, les fenêtres de l'appartement de l'Italie sur lequel subit continuellement les inconvénients de la très grande circulation et de la pollution atmosphérique qui en découle, notamment la pollution du cyberdose, etc. Donc là, à aucun moment, à aucun moment, euh, à aucun moment. Ils ont parlé de cancer. Oui, oui, ah le docteur, je crois. <rire> Donc, il euh, y, a, y a des. Par exemple, c'est écrit euh, euh, l'association, elle a pourvu de vie à la défense de la qualité verte que respirent les enfants. En l'occurrence, plusieurs écoles du quartier sont situées à proximité duquel les enfants de ces écoles respiraient ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé. Alors, ça, c'est une formulation, ça, c'est pas très... Enfin, il faut être beaucoup plus catégorique que ça. Mmh. Parce que si on dit ce, ce qui n'est pas sans en conséquence, enfin, oui, peut-être un peu, mais grosse conséquence, pas conséquence, etc. Donc quand on fait, euh, et pour les requêtes, c'est important, euh, il ne faut pas se limiter, enfin, non, pas une écriture euh, euh, d'un essai... Où, qui euh, laisse place au doute, en fait. Voilà. Il faut vraiment... Euh, donc, alors après ouais, puis, ils, ils auraient mieux fait de dire euh, euh, bah, les, les enfants, en fait, elles euh, luttent pour la protection euh, pour, euh, pour un air sain parce que les enfants sont gravement malades. Bon, bon, bon. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait les artificiels. Oui, oui, et étayer. Oui, il n'y a rien. Bien sûr. Mmh. Ouais. Il n'y avait pas une de, de, la la de dire son état de santé. Ce n'est pas de conséquences sur oui, la santé. En pas, fait, pour ouais. nous, c'est pas assez précis. Oui. Quelles conséquences Est-ce qu'à quelle débarque de gravité oui, c'est pas très sûr. On va faire une part de gravité. Donc là, effectivement, je n'ai pas d'éléments. J'ai peur de santé, maladie, euh, j'ai rien. Dans le pays, le... oui. oui. on l'aurait vu. Bah, oui, on l'aurait vu. On l'aurait vu, on l'aurait vu. On s'est arrivé, oui. on l'aurait vu quelque chose. Et après, on va en corriger. Ce n'est pas, ah, pas, pas, pas une euh, euh, ligne... Euh, avec le certificat. Si vous avez mis une en disant que le certificat médical prouve qu'il ouais. y a un certain cancer du commun, par exemple. Ah ouais, donc là, non. <rire> euh, donc, qu'est-ce qu'on a... Parce qu'en en fait, c'est Madame Chauvin, je crois, ouais. a fait. elle a bondi quand, euh, quand vous avez fait mention réelle. de l'absence de ouais. certificat ah, médical. Oui. Ben en fait oui, elle est directement allée voir le maître elle lui a demandé. Alors, est-ce qu'ils ont, <rire> ont, est qu ont oublié euh, est-ce qu'ils ont oublié euh, de le transférer, ou le nous de le transférer Ou alors, ils étaient à fond dans le jeu de rôle Oui, je pense que c'était le jeu de rôle. Non, mais ça, c'est pas une... C'est des choses qui... C'est vraiment du théâtre. Il même dans leur récoute, il n'y avait même pas écrit. Non, non, non, non. Alors. Ouais, est vraiment mmh. jour, est... Bon. a. Qu ce qu'il y c'est avec aujourd'hui. fin, il y en a un qui manque pas d'air. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> <rire> Parlant <de> toi notamment. <rire> ouais, voilà. Sympa. Alors les, les vignettes, c'est pas 4,2, c'est pas 3,2. 4,3 ou 3. Euh, 4, 3 ça, c'est 4,3 je me suis trompé rendu, rendu compte <rire> le visa. non mais sinon c'était bien c'était bien bien vu c'était très clair c'était bien, ouais, non, mais... non, bien. Euh, alors qu'est-ce qu'on corrige dans le euh, dans les visas il y avait euh, les stipulations fait, de ouais. peut-être ajouter ouais. le l 2200 le 2213-2 qui s'est noté parce qu'il nous manquait du coup il faut rajouter et dans les visas dans le dernier dans le dernier tirage, et et combien tu dis euh, 22-13-2, L22-13-2. les états Quand vous rédigez, pensez bien à mettre les L et les R Dans oui. les articles j'ai vu hier en dans oui. les conclusions que ah ce n'est oui. pas toujours mis oui, et c'est vraiment bien. important en fait. Oui. Ouais. ouais. Et puis, Donc là on a fait. Oui. Et puis, du coup, il le... carrément la citation de au point C'est L22-13-4 le mmh. 2 dans le dans le visa. Je le mets en dessous du coup le soulevé Alors oui aussi ce que j'ai modifié dans le truc. Quand, quand vous êtes sur l'article 2213-4. En, fait. ah, ah, en, ah. en fait, dans le 22-13-4, il y a explicitement un mission de la Donc c'est pas la peine d'aller sur la sécurité publique. Ah. Ah. Parce qu'en plus, la sécurité publique, un, ça veut dire la sécurité euh, au sens euh, façon, bah, sécuritaire le c'est au sens des agressions, des choses comme ça. Donc oui. oui. ce serait la salubrité publique, un peu, pour le truc. Et oui. en plus, dans le 22-3, vous avez... Qu'on euh, euh, oui. si peut interdire si ça compromet la tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection des espèces, etc. Oui. Donc euh, en fait, on a la qualité de l'air. Donc vous utilisez oui. directement oui. La qualité de l'air dans ce cas comme ça. Alors enfin, le truc, c'est le 22-3, c'est ça et du coup, dans les euh, motifs, il faut mettre aussi la, la de presse tirée, parce qu'on a que... Oui, oui. Oui, le a... le, est le, de le euh, ouais. sur euh, les deux de peut-être, plus explicitement hein, dans ce que je... je, je non. Oui, oui. Du coup, aussi, on a mis le sur le délai. Vous ah, êtes dans okay. le délai ou pas Pour la directive, enfin, pour le plan de protection euh, à, à la Le délai était de 5 ans. Oui, et ans et ah oui, 5 ans, on était à 6 ans. ans. Oui, pour la révision. Ouais. Nous, on mouf, que du coup, il n'y avait pas de déplacement de la quand on était en délègue. Ouais, je sais pas... Eux, ils soulignaient que du coup, on était à 6 ans. Qu'il oui. fallait réviser tous les 100 ans. Ouais, ouais, ouais. ouais. Du coup, le délai était dépassé. Mais euh, comme il y en avait un, un en cours de nouveau comme protection pour 2022. Mmh. Bah, de toute façon... C'est nous, il faut qu'on se place à la date... Euh... Mmh. Et puis l'autre chose, c'est on est... Le plan n'exige pas de.. Enfin, à partir du moment où on dit que euh, le plan n'exige pas partout de maintenir les, les niveaux des seuils. C'est ouais. une opérance quoi. Ouais. Ou hein oui, on n'a même c'est une opérance parce qu'on Parce ouais. qu'en fait, le fait qu'il ne soit pas révisé, ce n'est pas un problème là en l'occurrence, puisque en fait on ne se pose pas la question de savoir si il est suffisant. Si... Si, euh, si on avait été sur le terrain du plan, mm -hmm. euh, ça, doit, ça aurait pu être un problème. Parce qu'en fait, effectivement, dans cet état, a juin euh, des révisions de plan qui ne sont pas arrivées. Euh, donc on, on, on aurait pu être sur ce terrain, mais de toute façon, euh, on est sur l'idée que euh, c'est euh, le, le paragraphe... Euh, c'est le 5 c'est le, voilà, le 5. Sinon, ce, soit on supprime en fait euh, au point 4, ah le non, par ça. suite, l'évaluation de la qualité de l'air sur le territoire, hein, puisqu'on n'est pas sûr sur les délais, soit on l'enlève, de toute façon on n'en a pas besoin. Finalement, attends, sur cette partie-là, c'est sur les mesures fixes. Euh, parce en fait, ben non, mais le... c'est ça, dont il n'est pas établi les résultats pour 2020, ne à pas des de seuil de qualité contraire qu à la directive. Ce pas cette partie-là, dont vous parlez si. Mais, parce que là, sur cette partie là en fait, c'est euh, euh, l'idée que l'évaluation se fait sur des mesures fixes. Ouais. Et donc... Euh... Je crois que c'est la mention de l'année 2020 qui vous gêne non Ah, c'est par rapport à 2020 euh, Parce qu'ils ont dit que... Mais pas euh, euh, le plan de protection euh, atmosphérique et la directive, ils sont liés. Euh, seuil... Euh, euh, oui, mais après, c'est vrai qu'il qu parlait du délai de 5 ans et qu'on a... Ouais, c'est vous... ça qui posait problème. Ouais. Que le délai de 5 ans était dépassé, parce que la directive elle permet un, un délai, mais que là, il était dépassé, comme si c'était en 2014 le plan de protection émotionnelle. Mais elle parlait de plan d'oxygène aussi, c'est la même chose. D'accord Euh... C'est un plan supplémentaire. Parce Il me semblait que quand on a parlé de délais c'était pour le plan oxygène, mais je ne suis pas sûr. Pardon, non, mais on parlait aussi du TPA, oui. Mais je pense qu'ils ne sont oui. pas révisés dans les élèves. Ça, oui, ça, ça c'est par contre. Mais euh, donc la question, question c'est de savoir comment, coupé, comment on traite la... le partenaire de Mais je pense que c'est important de dire que si, c'est du coup euh, des mesures fixes. Ouais. Euh... Peut-être enlever qu'il n'est pas établi que les résultats de 2020 fassent apparaître des déplacements de de qualité contraire à la directive, comme le délai est dépassé bah, Oui, mais ce qui m'embête, me, ce c'est que si on n'a pas une référence concrète, on ne sait pas si, euh, même sur les mesures fixes, on n'a pas un problème de déplacement. Parce que si on a un problème de déplacement, on n'est pas conforme à la directive. Ouais. Ouais. Et donc. Euh, et on n'est pas conforme sur la qualité de l'air au niveau de la directive. Alors que si on dit que sur l'année 2020, on n'a pas de déplacement, ça veut dire qu'avec les mesures qu'il y a aujourd'hui, c'est bon. Et comme elle ne demande pas l'annulation du plan, elle, elle demande de qu'on prenne des mesures supplémentaires. Donc, euh, par, par rapport à ça, euh, c'est sans incidence qu'il y ait des mesures supplémentaires au niveau du plan ou que le plan ne soit pas conforme si, par ailleurs, il ne peut pas se prévaloir de, de, de mesures qui seraient liées à la directive. Je pense que. Mais je ne sais pas si ça. Il si oui, paraît je ne savais pas si le déplacement par le du secteur de la rue. Alors, en plus de ça, enfin, ce qui se passe dans la directive, c'est que la directive, elle a, donc, il y a des seuils, il y a des mesures. Il y a des seuils, donc il y a des, des mesures à différents endroits, et il y a des seuils pour certains paramètres. Et puis, pour chaque seuil, pour chaque paramètre, il y a des, euh, il y a des nombres de dépassements autorisés euh, possibles. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas toute l'année euh, qu'il faut respecter à 100% euh, les seuils. Il ne faut pas dépasser sur les mesures plus de X euh, dépassements. Et puis il y a des pourchettes de dépassements aussi possibles. Donc c'est pour ça que euh, c'est pour ça que je pense que le, le point, c'était euh, le dépassement de seuil contraire à la directive. Il hein, euh, y a des dépassements, certes, mais ils ne sont pas forcément contraires à la directive. Amplifié, on va directement sur l'inopérance. Le seul fait, euh, si, si on la regarde comme elle, se prévalant du fait que dans son petit secteur où elle habite, euh, les seuils se, sont dépassés, ça c'est en fait en soi inopérant. Ça dépend comment on regarde ouais. le moyen suivi. Ouais, mais ça, ce qui serait embêtant, c'est si par exemple vous avez des déplacements euh, sur l'ensemble du territoire pour en inférer que de... Ouais, ouais. Alors, pourrais... Mais du coup, c'est pas son moyen Parce que, que... que Si on, si on dit qu'elle se prévaut pas d'un dépassement sur l'ensemble ouais. de la. On, on peut aussi dire qu'elle se prévaut pas d'un dépassement sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, mais seulement d'un dépassement oui. des seuils sur son secteur d'habitation, si c'est trouvé ce comme ça. Oui, que... voilà. Moi, la rédaction du point 4 ne me choquait pas initialement quand je l'ai vu. Alors, elle euh... a été dépassée à plusieurs reprises elle <coughs> moi-même, euh, en avait de... Pour Lyon ou pour euh, que son secteur... À... ouais elle dit pour Lyon. Non mais c'est ouais, bien ça. C'est-à-dire que là, en disant ça, elle dit qu'il y a eu des dépassements, mais elle ne nous disent pas si que ces dépassements n'étaient pas conformes à la, à la directive. Ouais. Hein oui, elle ne dit pas qu'ils étaient euh, trop importants, euh, trop oui. récurrents et trop... Euh... Ouais. Alors soit on renforce ça, on peut dire, euh, pour que ce soit plus clair encore, donc, ou alors dont il n'est pas établi que ou on pourrait mettre, mais il n'est pas établi, ni même soutenu. Oui. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas établi. Et en plus, elle, elle ne soutient pas que c'est contraire à Elle dit juste qu'il y a des dépassements. Et oui. pour pouvoir. Pour pouvoir euh, donc à ce moment-là, on pourrait mettre, donc il n'est pas dépassé, lui-même, tout Alors peut-être si, pour, pour, pour, pour qu'il se mette pas à hurler en disant, oui. on l'a dit, peut-être dire, ça paraît des dépassements euh, dont, dont le nombre, ouais. ouais. dont la récurrence, pas ouais. plus, un truc dont, dont, ça. dont la récurrence est contraire à la directive. Ouais. Ouais, comme ça, ça sera plus. On avec le... Quand vous lirez, il faudra bien aller doucement et insister sur euh, l'occurrence. Je ne sais pas qui lira. Donc, du coup, il y a <rire> d'autres euh, euh, choses à modifier. C'est euh, bon, euh, comme la première phrase du simple, non Enfin, ça rejoint l'idée de on Donc, dire dire ah oui. Alors Non. Non, parce qu'en fait, que... ça c'est le premier, c'est les dépassements sur les, les stations de mesure. peut-être qu'on peut le mettre. Hein. Ouais. En fait, le point 4, c'est on va dire les dépassements sur euh, deux jours. Oui, oui. oui. voilà. Et le point 5, c'est le fait qu'elle fasse valoir. On répond à son argument qui est de dire que les, les, les, les seuils sont vraiment dépassés là où elle réside, sur son mmh. secteur. Okay. Alors j'ai mis que les résultats pour les stations de mesure pour l'année 2020, ça parle de dépassement des seuils de qualité dont la récurrence est contraire à la directive. Voilà. Du coup on dit bien que c'est les stations de mesure, bien, et oui. après dans le 5 c'est elle dit qu'il y a des déplacements, mais bon, les a pas Non. Donc euh, voilà. Mais surtout que dans le 5, moi, ce que je comprenais, c'est que vous répondiez au fait que c'est les déplacements juste sur son secteur. Ça, ça marche donc bah, sur les certificats médicaux il n'y a rien de plus, si plus bah, si, pas. Pas. Pas... peut-être qu'on peut ajouter euh, euh, je sais pas si vous en avez mention dans un conciliant que non seulement il n'est pas produit mais c'est dire que la requête ne fait pas du tout ouais, référence ça, à un certificat médical eh bien, oui. au moins on on si la exige dans le bicenta et n'était euh... ah oui, plus une pièce, une pièce évidemment. Le 7, je sais. Mais, Mais peut-être. Pe ni même ne mentionne. Hein. Ni même ne renvoie. Enfin, euh, je crois. Elle, euh... Non. Mais ils sont très vont pas, bon pas dans, ses, dans sa requête, quoi. Notamment pas. De... Ne, de, euh... Je soutiens. Ni même l'ALEG, un... détenir des certificats médicaux ou un truc comme ça. Même l'ALEG, être en possession de certificats médicaux hein. euh, ou disposer, disposer de certificats, de, de, de, de, de certificats oui, médicaux. Bien. Parce qu'en oui. fait, c'est ni même l'ALEG, son état de santé. Ah, est... Disposer du certificat oui. de certificats médicaux, euh, établissement, oui. euh, euh, bah, oui. oui. Si la requête est générale, elle ne soutient, je vais recommencer comme ça, elle ne soutient pas être affectée euh, physiquement par... Je dit quand même que ça porte atteinte à sa santé, mais elle... Euh, ah, dans les pièces, elle prouve, bah, dans le euh, texte, hein, pas trop... Dans le texte, pas trop. De la requête Ouais. Elle n'expose pas précisément... Euh, à, sinon, on peut mettre... Euh, Ou alors, oui... Euh, elle n'expose oui. pas précisément la nature de la pathologie, donc elle serait appliquée. Elle n'allait pas à disposer à cet égard, cest qu'il avait des coups, comme ça. Ouais. Est okay. Ni ne dispose. dispose, elle n'expose pas précisément la nature des pathologies auxquelles elle serait affectée, ni ne dispose du certificat médico pour l'instant. Ni ne... disposer de certificat médico parce que ouais. du coup, en fait, okay. elle n'expose pas et, ouais. et ni disposait disposer de certificats médicaux. Voilà, ni disposait Bon, ben bah voilà. C'est bon, là. Il y a après... des feux, du coup, on va pouvoir... Ah oui, les il y a des feux. Qu'est-ce qu'il y a dans le... C'est le... Dans ah si, c'est dans sur le surplus, oui. pardon. oui, oui. oui. Ah, L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Nous allons procéder à la lecture des motifs et des dispositifs du jugement. Considérons ce qui suit. Madame Janine Demongeau, présidente au 40 quai du docteur Galton à Lyon, dans le 2e arrondissement, soutient que la qualité de l'air pour cette partie de la ville est très faible. Elle demande l'interdiction de toute circulation de véhicules, notamment de camions équipés de moteurs à combustion datant d'avant 2014, sur l'ensemble de la ville, ainsi que l'interdiction à l'accès à l'autoroute A7 en partant du quai du docteur Galton. Le maire, ayant par courrier du 23 février 2021 pour sa de demande, Madame Janine... De Mongeau demande l'annulation de la décision et qu'il en soit enjoint à la ville de prendre des mesures sollicitées. Sur l'intervention de l'association, si l'association Clean Air Cold présente une demande d'intervention, elle ne produit aucun élément permettant d'établir son intérêt à agir. Par suite, son intervention ne peut être admise. Sur les conclusions en fin d'annulation, en premier lieu. Au terme de l'article 1 et 13 de la Directive 2008-50-CE, les États doivent fixer non seulement les objectifs concernant la qualité de l'air ambiante pour, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble, mais aussi doivent veiller à ce que, dans l'ensemble de leurs zones et agglomérations, à ce que la con concentration de particules fines TM10 ne dépasse pas un certain seuil. Ces dispositions sont notamment transposées aux articles L221-1, L222-4 et L222-5 euh, et L221-1 du Code de l'environnement. Par les décisions susvisées rendues le 12 juillet 2017 et le 10 juillet 2020, le Conseil d'État précise qu'en cas de dépassement de la norme de la qualité de l'air sur l'ensemble de la zone ou de l'agglomération, les plans spécifiques spécifiques relatives à la protection atmos atmosphérique doivent être mises en place. Cependant, au terme de l'article 6 de la directive 2008-50-CE, les États membres évaluent la qualité de l'air ambiante partant euh, sur les polluants visés à l'article 5 dans toutes leurs zones et agglomérations, conformément aux critères fixés au paragraphe 2 et 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe 3. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluant visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation ou des « ou » et des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur les répartitions géographiques de la qualité de l'air ambiant. Par suite... L'évaluation de la qualité de l'air ambiant sur le territoire de l'agglomération lyonnaise s'appuie sur l'aide euh, de mesures fixes dont il n'est pas établi ni même soutenu que les résultats pour les stations de mesure pour l'année 2020 fassent apparaître des dépassements de seuil de qualité dont la récurrence est contraire à la directive. Ainsi, les dépassements des, des normes limites fixées où réside la requérante ne révèlent pas à eux seuls une non-conformité à la directive pour le territoire de l'agglomération. Le, le plan de protection de l'atmosphère ne garantit pas un droit individuel de bénéficier un niveau de qualité de l'air conforme tout point, au, en tout point du territoire à la directive. La suppression de la circulation sur le quai Dr Gaëton ne répondrait pas à, à, un, ne répondrait pas à viser un problème général de respect des normes européennes mais elle résoudre une situation particulière. L'impact de la pollution doit être appréhendé à l'échelle de son incidence, c'est-à-dire sur tout l'ensemble du territoire lyonnais. Le moyen doit donc, donc être écarté. En deuxième lieu, au terme de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Et au terme de l'article 8 de la même convention, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale. Si la requérante exige la mise en place de mesures portant atteinte à la liberté de circulation, elle n'expose pas précisément la nature des pathologies » auquel elle serait affectée ni n'allègue disposer de certificats médicaux établissant une atteinte grave et avérée à son état de santé ou même à la jouissance paisible de son domicile en lien avec la pollution engendrée par la circulation. Par suite, le moyen doit être écarté. En troisième lieu, au terme de l'article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé,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 interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dans la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. En l'espèce, Madame de Mongeau demande l'interdiction de circuler sur la voie publique pour les véhicules les plus polluants en raison de l'impact qu'ils ont sur sa santé. Or, la municipalité affirme que les résultats relatifs à la pollution de l'air s'améliorent et continueront en ce sens avec la révision du PPA. Ainsi, alors que Madame de Mongeau ne justifie pas de problème de santé et que les mesures déjà mises en place et ayant prouvé leur efficacité qui sera renforcée par le nouveau PPA, la requérante n'est pas fondée à solliciter des mesures supplémentaires. Au surplus, la commune de Lyon a pris des mesures visant à lutter contre la pollution atmosphérique de l'air recensée sur la métropole en mettant en place des zones à faible émission. La métropole a voté un renforcement de cette mesure pour 2022 avec pour objectif à terme de réduire et limiter au maximum la circulation des véhicules les plus polluants au centre de Lyon. Il résulte de ce qui précède que Mme de Montjoie n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions afin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative, les dispositions de l'article L761 du Code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante. Une somme au titre des, faits, des frais exposés par les requérantes et non compris comme les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit dans les circonstances de l'espèce et de faire droit aux conclusions présentées euh, par la ville de Lyon sur ce fondement. Et de faire droit pardon, aux conclusions présentées par la ville de Lyon sur ce fondement. Le tribunal décide. Article 1er. L'intervention de l'association n'est pas admise. Article 2. La requête de Madame Demongeau est rejetée. Article 3. Les conclusions de la ville de Lyon présentées au titre de l'article L 761-1 du Code de justice, justice administrative sont rejetées. Article 4. Le présent jugement sera modifié à Madame Demongeau, à l'association Clearagold et à la ville de Lyon. Copiant sera adressé au préfet du Rhône. L'audience est levée.